L'association EPG vous présente. L'association EPG est un groupe d'enquêteurs, enquêtrices, d'une investigation paranormale fantomatique sérieuse, menant des investigations ou enquêtes autant sur des lieux dits hantés que chez des particuliers à titre gracieux. Nous sommes pas là pour vous faire croire, mais comprendre ces phénomènes. Jean-Michel, enquêteur principal. Tony, enquêteur technicien. Nous vous souhaitons un très bon visionnage. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.